Salut les amis, bienvenue aujourd'hui J'espère que vous allez m'entendre, il y a énormément de vent Il fait très très mauvais hop. Il fait un peu visiter le paysage hein. Nouvelle autorisation mais ça, ça vous allez avoir plein de vent Ce sera une vidéo pourrie, tant pis là, Voilà, ça fait euh, 10 minutes qu'on est là Je frotte un peu, hop On avance, c'est pas à peine 10 minutes J'ai fait euh, 3 trous On reviendra ici sur mon trou après Et là, qu'elle détecte. Apparemment, il me dit qu'il a fait une monnaie, on va aller voir ça. Et Il y a un vent phénoménal aujourd'hui. Salut, coucou à tout le monde. les amis. Voilà, alors Kev ici, il nous a fait une petite monnaie. Ouais. Qu'est-ce, qu'est-ce pas parce que ma caméra ne va pas sous l'eau. Il y a un W dessus. Un... W, donc c'est euh, Pays-Bas. Il y a un gros W. Ouais, c'est ça, c'est dans les 1800, une chiclette. Ouais, c'est ça, c'est 1822. Si donc c'est une c'est un centime ou un demi-centime. Je vais essayer de zoomer ça. un peu. Allez. Ouais. Donc euh, bah, ça promet. Hein. Voilà. Allez, je coupe, on va voir mon trou. Bon ben, les amis il y avait aussi fait ça juste avant une belle bague à coudre bon elle est cassée hein, mais bon ça prouve qu'il y a eu euh, pas mal de trucs ici donc euh, c'est plutôt cool allez j'espère que vous m'entendez bien que le vent on va voir pour mon trou c'est parti bon les amis ici dans le fond un beau son mais je l'ai raflé il y a quand même pas mal de cailloux c'est chaud apparemment une petite monnaie enfin une petite et pas si petite que ça je vais essayer de filmer comme il faut ouais c'est une monnaie, c'est un napo. Ouais, c'est un napo. Je l'ai viré, je l'ai griffé. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Décidément, on le fait en même temps. Je fais une monnaie et Kev il fait une monnaie aussi. Merde, il veut pas. Elle veut pas rester avec moi, elle s'en va. Bon, ben voilà, on verra pas grand chose. Hein. Ah, J'ai l'impression que c'est une napo. Peut-être une CRS. Bon, on voit pas bien. Non, c'est un impôt. C'est un impôt, je l'ai tout défoncé. Voilà, et toi, ta monnaie Elle est là-bas. Allez, voilà, on va aller voir la monnaie à Kev. Ouais, voilà, la petite monnaie à Kev. Ah, c'est vraiment... Euh, le petit, le petit, hein. The, the, the Petite chez The Petit. Ah, ben bah, c'est le petit frère de l'autre. Là, c'est un demi-centime des Pays-Bas. Donc je pense que de l'autre côté, ce sera un W aussi. Ouais, c'est ça, c'est un W aussi. Donc voilà, pas mal. Hein. On verra ça au nettoyage. Allez, on continue. Bon ben les amis, dans ce trou, pas très profond, une dizaine de centimètres. Hein, regardez, c'est là, monnaie au bouton Je sais pas trop. Hop, on va regarder ensemble. Hein. C'est un bouton. Ouais. Bon, je m'attarde pas là-dessus. C'est un petit bouton, ça vaut. Allez, je continue. Bon les amis, petite monnaie, complètement ça vaut, malheureusement, il manque un petit morceau. C'est déjà pas mal vieux. Mais bon, ah ouais, on voit un petit blason, mais pff, je sais pas si vous allez voir, mais franchement, c'est vraiment. Allez, HS complètement meurte euh, comme nous aujourd'hui parce qu'il caille à mort. <rire> Et ici, ben, en même temps, hein, la croix s'est fait exprès, regardez, elle est là. Hop là, je sais pas si c'est monnaie bouton. C'était un très très beau son. Hop, on va regarder ensemble. Ouais, c'est une monnaie, mais la même que, la même que Maurice ici est complètement savonnette. Hein. Ouais, c'est une savonnette. Ah ouais, la patine, elle s'en va et tout. On perd pas de temps avec ça. Voilà. On est quand même. Allez, on continue. Bon bah les amis, fin de cette sortie, un hein, petit bilan euh, vite fait. On a une belle petite monnaie qui commence à se dessiner là. On verra bien ça plus tard. Hein, un petit napo. Une petite monnaie ça vaut. Ici on a un poids monétaire. Ici c'est un morceau de médaille. Et ici euh, encore euh, une monnaie. Non un bouton. Un bouton. Et pour Kev. Kev elle fait le... le... Le poids monétaire aussi c'est juste, plein de mille mais bon bref. Il y a une, deux monnaies, une bague à coudre, encore une monnaie, trois monnaies, un anneau. Donc voilà, plutôt belle sortie en quoi Une heure et demie, allez, à tout casser. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Lâche-moi un beau pouce bleu parce que là on est gelé, hein. on est quand même venu. Hein. Parce que voilà, on est des fous furieux de la Donc voilà. Malgré le temps de bras, mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous laisse. Euh, et puis euh, voilà, si t'es pas abonné et que tu vois ma chaîne, bah, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Hein. Appuie sur la petite cloche pour euh, avoir toutes les nouvelles notifications de mes vidéos. Allez, c'est parti, ciao ciao